Je souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'à la santé tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'à la famille tout va bien. Coucou, alors je vous montre. Euh, C'est des restes de pommes de terre que j'ai avec des petits champignons frais que j'ai coupés et que là je vais couper encore celui-là. J'ai laissé la peau parce qu'ils sont bien frais. Et puis euh, en fait je vais mettre avec je suis désolée mais mon truc il marche plus donc euh, voilà avec du cœur de saumon qui me reste, je le mettrai au dernier moment en fait et je vais mettre euh, du citron voilà voilà je mets du citron hop hop et hop d'accord et je vais mettre de la crème fraîche alors je vais rajouter de la persillade. Je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. J'espère que ça ne va pas trembler. Voilà. J'aurais voulu de la nette, mais je ne sais pas si j'en ai. D'habitude euh... j'ai toujours de la nette, mais là j'en ai pas. C'est pas grave, on va faire... on va inventer une recette. Hein. Donc je mets beaucoup, je mets beaucoup de citron dans la crème fraîche. Voilà. Ok, je touille. Je suis désolée si ça tremble, mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et pour épaissir, c'est Francette qui l'a dit. <rire> c'est Miss Gazelle qui l'a dit. Alors on le fait. Hein. Attendez, je vous montre. J'essaye de faire le maximum que je peux. Ce n'est pas évident, hein, je ne vous cache pas. Parce que j'ai plus de trucs. Il ne marche plus, voilà il est là, mais franchement, ça ou rien, c'est pareil. Donc là, je perds entre les jambes et j'ouvre la moutarde. Et on va laisser mijoter. Là, j'ai encore de la nette. Je suis trop contente d'avoir retrouvé la nette. Voilà, les champipis, comme de terre. On laisse mijoter pas mal de temps. Et au dernier moment, je rajouterai le saumon. Voilà, voilà. Là. J'ai arrêté, c'est bien épais, vous avez vu, elle est super bien épaisse, elle a bien euh, épaissi. Maintenant, ce que je vais faire au dernier moment, alors bien sûr, ben voilà, je vais prendre un ciseau et je vais couper. Voilà, avec des restes de pommes de terre, champignons et saumon, voilà ce que je me suis fait. Bon, je vais me manger ça, hein, je pense que ça ne doit pas être mauvais du tout. Hein. Voilà. et le saumon je ne l'ai pas cuit hein, parce que c'est du saumon fumé c'est un reste de saumon fumé d'hier hein. voilà et ben voilà ce que j'ai fait comme petite recette j'ai oublié de couper la patate c'est pas grave voilà bah écoutez hein, bon appétit voilà le repas en deux secondes pommes de terre crème fraîche euh, salade euh, euh, saumon frais fumé et champignons voilà bah, si vous voulez le faire euh, avec plaisir hein. j'espère que ma petite vidéo euh, vous aura plu alors euh... Oui, je suis sur mon nouveau fauteuil, là, que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, tout ça pour vous dire que, ben, euh, allez, c'était délicieux, c'était une tuerie. Je me suis régalée. Euh, je n'ai pas mis longtemps. J'ai utilisé vraiment très peu d'ingrédients. J'avais des pommes de terre qui étaient déjà cuites parce qu'on avait mangé du magret hier. Donc, j'avais des pommes de terre rissolées, euh, des champignons euh, que j'ai coupés, euh, de la crème fraîche, de la moutarde, euh, de la nette, un petit peu de fenouil, un fenouil en, en herbe. Et de la persillade. Et puis voilà. Et j'ai fait revenir tout ça. Et beaucoup de citron. Et c'était une tuerie. Vous avez vu comment elle a épaissi la crème fraîche. C'était délicieux. Je me suis régalée. J'ai revisité les pâtes au saumon. Voilà. Allez. Sur ce, ben voilà. J'essaye de me reposer, de prendre mon temps. Parce que voilà. Je suis fatiguée. Voilà. Bref. Je vous embrasse très fort. Je vous dis I love you. Je vous dis qui love Abonnez-vous. Likez. Partagez. Commentez. Enfin, faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Je vous aime. Abonne-toi et active la cloche